Avec des bottes, texte Sandrine Klein, illustration Sylvie Klein, édition MK67, Mon -Kamishibai. Un monsieur, ou plutôt la tête d'un vieux monsieur. Des belles moustaches. Une longue barbe blanche. Un costume rouge et blanc. Un bonnet avec un pompon. Une ceinture noire à boucles dorées. Des bottes bien chaudes. Une belle hotte pleine de cadeaux. Oh oh Qu'est-ce que c'est Ben, le Père Noël, bien sûr. Mais non, il manque quelque chose. Un magnifique traîneau. très fière. Et voilà, maintenant le Père Noël peut partir en mission. Mmh, mmh, mmh.